Déclaration de député. Député de Niagara Falls, merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour discuter d'une des questions les plus importantes de la province, de défendre nos aînés. Les aînés ont bâti nos collectivités. Ils ont fait en sorte que la province est ce qu'elle est aujourd'hui. Le gouvernement continue d'échouer auprès des aînés. Ceux de ma circonscription ont de la difficulté à se trouver un logement abordable. Ils font face à la réalité de sociétés qui sont avares. Ils ont de la difficulté à se trouver un endroit où se loger, qu'ils puissent se permettre de payer. Le gouvernement n'a rien fait pour arrêter les rénovations-expulsions. Il faut protéger les aînés. Le coût de tout augmente. L'électricité, l'essence, la nourriture, tout ça devient inabordable pour les aînés qui sont sur un revenu fixe. On parle d'une crise d'abordabilité au cours de la pandémie. On a vu la réalité d'un réseau de la santé sous-financé et d'un système de foyers de soins de longue durée à but lucratif. Près de 5 000 aînés sont décédés de la COVID dans les foyers de soins de longue durée, dans les maisons de retraite. Vous croyez... On croirait que ce serait assez pour que le gouvernement change le système et s'occupe de nos aînés, mais ça ne s'est pas produit. On a vu le rapport des militaires qui ont dit que certains aînés sont décédés de déshydratation. Le gouvernement n'a rien fait. Il continue d'essayer de trouver des façons de privatiser notre réseau de la santé, que ce soit les soins à domicile, les soins de longue durée. Les aînés méritent beaucoup mieux. Ils méritent un gouvernement qui s'attaquera à la crise d'abordabilité s'assurera que la, les réseaux de la santé soient présents pour leur permettre de vieillir dans la dignité. Député de Sarnia-Lampton, c'est un plaisir de prendre la parole ce matin et de parler des soutiens disponibles offerts par le gouvernement de l'Ontario en ce qui a trait à l'itinérance. Nous nous investissons 25 millions de plus en programmes de prévention et de logement qui aidera les gens à trouver un soutien. Ce nouveau programme inclut un investissement de 2022-2023 de millions de dollars pour une initiative du comté de Sarnia contre l'itinérance. De plus, Monsieur le Président, le nouveau programme dépôt mis en place par le gouvernement simplifiera les exploitations. Ça permettra aux services municipaux de passer moins de temps sur la paperasse et plus de temps avec les clients pour les aider à se trouver un logement et à aider les gens qui sont à risque de, de, de devenir itinérants à se trouver un logement. Ainsi, nous aiderons que tout le monde puisse se trouver un endroit où se loger. Le gouvernement a hérité d'un système de logement qui était difficile, compliqué. C'est un, un système qui n'était pas bien financé, qui était encombrant. Notre gouvernement simplifie la prestation de services. Ça permettra à nos travailleurs de s à se concentrer sur les Ontariens et Ontariennes vulnérables et de leur fournir les soutiens nécessaires pour qu'ils puissent demeurer chez eux. Merci. Député de York-Sud-Weston, merci. C'est un honneur une fois, une fois de plus de prendre la parole sur les bonnes gens de york sud Nous avons plusieurs travailleurs chez nous qui, sacrifient tellement, ou qui ont sacrifié tellement au cours de la pandémie. Ils se sont mis à risque, eux et leurs familles, au cours de, du pire de la pandémie. On a souligné par la pandémie les inéquités, les inégalités. Les aînés, les jeunes, les familles ont de la difficulté. Il y a une crise du logement, les loyers sont inabordables. Le rêve d'acheter une maison maintenant n'est que ne demeure qu'un rêve. Et il y a aussi un problème avec les primes d'assurance, nous payons parmi les, plus, les primes les plus élevées au pays, le coût de l'essence frôle les deux dollars, les primes sont inadéquates, on a de la difficulté avec l'abordabilité, on ne trouve pas de solution, ce gouvernement ignore la population. Que ce gouvernement ne veuille pas le faire ou ne puisse le faire, lorsqu'on parle d'aider les gens vulnérables, on se pose la question. On mérite mieux. Et les gens de York-Sud-Weston méritent mieux. Merci. Merci. Député de Brantford-Brandt. Dimanche, j'ai eu l'honneur d'être invité à l'ouverture du nouveau centre islamique de ma circonscription. La communauté musulmane dans ma circonscription s'étire sur plusieurs générations. C'est une communauté qui remonte aux années 1890. J'ai parlé au cours de cette ouverture des enfants et petits-enfants, des dirigeants de la communauté qui ont mis, qui ont mis ce projet sur les rails. Tout le monde sera les bienvenus dans cet espace qu'on pourra utiliser pour des rencontres, pour la réflexion, pour le partage, et ce qu a, qui nous rend heureux. L'association, Le président de l'Association la, de musulmane de ma circonscription a parlé de l'amour et de la gratitude de leur communauté pour le Canada, pour l'Ontario et pour notre collectivité et leur souhait d'unité. Donc, si vous voulez vous arrêter ici et nous saluer, vous serez accueillis chaleureusement. Les musulmans choisissent Brentford parce que Brentford est le meilleur endroit où vivre, jouer, travailler et élever une famille. Monsieur le Président, je suis entièrement d'accord. Brentford Brant est en effet le meilleur endroit pour faire tout ça. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de High Park. L'Ontario est en plein milieu d'une crise du logement. Les prix de logement ont augmenté de 44 au cours des deux dernières années. Le prix moyen d'une maison unifamiliale dépasse maintenant le 2 millions de dollars à Toronto. À S'acheter une maison en Ontario, c'est impossible pour plusieurs personnes. Les, le nombre de maisons disponibles fait partie du problème. Mais le nombre est limité et les personnes ne peuvent qu'en faire concurrence aux sociétés qui achètent ces maisons. En 20 ans, des milliards de dollars dans la région du Grand Toronto ont été achetés de façon anonyme. On est un endroit, Toronto est un endroit où il y a beaucoup de blanchiment d'argent. Comment est-ce que notre population de travailleurs qui paient des impôts ici est censée faire concurrence à du capital douteux de blanchiment d'argent ou de sociétés qui ne paient même pas les, leurs impôts ici? Ce n'est pas un pied d'égalité. Aucun gouvernement, que ce soit libéral ou conservateur, a fait quoi que ce soit pour régler ce problème. Donc, oui, les stocks sont un problème, mais il faut aussi équilibrer le pied d'égalité. Mon projet de loi le fera. Et j'invite tous ceux qui sont ici en chambre à en débattre et à me dire ce qui n'a pas de sens dans ce projet de loi. Et si vous ne trouvez rien, eh bien, adoptons-le. Merci. Déclaration de député, député de York Centre. Le Premier ministre a rompu chaque promesse qu'il a faite il y a quatre ans. Il avait comme devise pour la population, mais il a échoué auprès de la population. Il a promis de diminuer les tarifs d'électricité qui ont augmenté. Il a dit qu'il diminuerait les primes d'assurance automobile, mais elles ont aussi augmenté. Le premier ministre a, dit, a même forcé les parents d'enfants autistes à faire des manifestations sur les terrains sud. Le premier ministre a promis de construire des métros, mais est d'accord avec le train léger sur rail de John Tory. Il a utilisé la clause de dérogation pour la première fois dans l'histoire de la province. Il a fait campagne sur l'efficacité, mais maintenant est le parti du oui. Il a dit qu'il défendrait les gens ordinaires, mais des milliers de gens ont été suspendus en raison d'un mandat imposé par le gouvernement. Mais il a aussi causé beaucoup de dommages avec les, le confinement le plus long... Un, un des confinements les plus longs du monde. Il n'a pas eu le courage de défendre les Ontariens. Il a la responsabilité des vies perdues en raison des retards de chirurgie, des retards de dépistage pour le cancer. Ce sera l'héritage honteux de ce premier ministre. Déclaration de député. Député de Lennox et Hamilton. Nous voulons aider les familles à aider à jouer au hockey à un prix abordable. En 1991, on a mis en place un programme. Le 13 mai 1993, un accident industriel a réclamé la vie d'un des entraîneurs. Cette ligue fonctionne depuis 33 ans. Le colonel Bailey a passé toutes ses nuits possibles et à appuyer les jeunes de notre collectivité. C'est un grand accomplissement. La Ligue a été mise en place et a participé à la campagne de vaccination. Cette Ligue a même gagné le prix de 10 dollars. Il y a eu beaucoup de bénévolat faits par le colonel Bailey. L'argent a été remis à des organismes pour les jeunes dans la collectivité. Et maintenant, on va appuyer aussi une équipe de baseball, une piscine. On travaille aussi avec l'Église. Donc, merci à M. Berry pour tout ce qu'il a bâti et ce qu'il a fait et continue de faire pour notre collectivité. Thank you. Merci beaucoup. Déclaration de député, député d'Essex. Merci, Monsieur le Président. Avec votre indulgence, ça pourrait être ma dernière possibilité en tant que député, avant de quitter cette Assemblée, d'offrir une déclaration de député. Donc, j'aimerais remercier tellement de personnes qui m'ont permis d'être ici et, de travailler, et qui ont travaillé très fort pour que je sois ici. Premièrement, mes parents, mon père, Boris, ma mère, Sheila, qui m'ont appris les valeurs de me battre pour ceux qui ne peuvent se battre pour eux-mêmes. Et c'est ce qui m'a toujours poussé à faire mieux. Ma soeur, Susie, mes frères, Michael et Eddie, qui sont incroyables. Des personnes incroyables qui m'ont inspiré. Ma femme, Jenny. Erika et Drake, mes enfants, qui m'ont offert leur amour, leur soutien au cours des onze dernières années de ma carrière. Mon équipe d'associations de, de, de circonscription, Katrina, Richards, qui ont passé leur vie à appuyer notre collectivité, et aux gens des sexes, qui m'ont permis de les représenter, de lutter pour leurs inquiétudes ici, je serai à jamais honoré de votre soutien. Et à mes collègues ici, du côté des néo-démocrates, j'ai bâti des amitiés qui dureront à jamais avec vous. Je suis vraiment honoré d'avoir eu la possibilité d'être ici avec vous. Et pour les gens qui travaillent ici, la sécurité, les médias, la presse libre, ceux qui continuent de faire fonctionner cet édifice, je vous suis très reconnaissant à mes collègues de tous les partis. À chaque jour, on passe à côté du mur de marbre et on voit le nom de ceux qui nous ont précédés et parfois, je passe mes doigts sur les noms qui sont gravés, qui sont gravés là. Tout particulièrement uh, Bruce Gorger, qui était mon prédécesseur ici. Uh, vous avez aussi siégé avec lui, Pat Hayes. Et je ressens leur esprit et je ressens la responsabilité qu'ils avaient et je sais que vous ressentez cette même responsabilité. On est sur les bords d'une nouvelle élection. Je vous souhaite tout le meilleur. Ça a été un honneur d'être ici avec vous. Malgré nos différences, malgré les défis auxquels on a fait face, malgré les conflits que nous avons vécus. Cette petite allée qui nous sépare ne nous sépare pas, ne sépare pas les valeurs que nous avons ici, en cette Chambre, de servir la population, de faire notre de notre mieux et de faire en sorte que cette province soit un meilleur endroit où vivre. Ça a été l'honneur de toute une vie de servir ici, et je vous souhaite à tous, du fond de mon cœur, le meilleur possible au cours de la prochaine élection. Et j'aimerais vous remercier de l'expérience que j'ai vécue ici. J'ai appris tellement ici. On ne peut pas donner plus que ce que vous recevez. En fait, plus vous donnez, plus vous recevez. Et c'est peut-être la leçon qu'on doit apprendre et que j'ai apprise au cours de ma carrière. Je vous demande à tous de continuer à donner plus que ce que vous pouvez imaginer parce que ça ne fait aucun doute que vous recevriez encore plus et la population de cette province se portera encore mieux grâce Thanks à vos efforts. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Déclaration de député suivante, député de Niagara-Ouest. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Depuis que je suis entré en fonction, nous sommes entrés en fonction. Le gouvernement, sous la direction de Doug Ford, vise à protéger les libertés li li li religieuses, dont la diversité religieuse, dans chaque coin de cette province. Aujourd'hui, nous débattrons du projet de loi 89 à protéger la diversité religieuse de la province. Nous Tous et toutes à la Chambre partageons l'engagement de la, vouloir protéger les droits fondamentaux. Nous partageons la croyance de vouloir protéger les droits des ontariens pour qu'ils puissent vivre en paix et librement en assumant euh, leurs responsabilités devant les autres citoyens de la province. Dans notre façon euh, de s'attaquer à ces défis et de relever ces défis n'est pas, pas les mêmes pour euh, chacun et chacune d'entre nous, mais l'un des droits cruciaux dont nous bénéficions en train, c'est la liberté religieuse. Le projet de loi ajouter, va ajouter l'expression religieuse aux, aux catégories du Code des droits de la personne de la province afin que tous puissent pratiquer leur religion sans peur de harcèlement ou de menaces la diversité ou les croyances religieuses seront ajoutées en tant que critère pour défendre les droits de la personne de tout un chacun et cela va enrichir notre diversité dans la province et prendre note de notre diversité, notamment de notre diversité religieuse. C'est un outil important pour ceux qui sont la cible du harcèlement du fait de leur culte, de leur croyances religieuse. J'ai hâte d'en débattre cet après-midi. Merci. Merci beaucoup. Euh, cela met fin à la déclaration du début de conformément au règlement 9G. Le greffier a reçu un avis écrit du leader parlementaire pour indiquer un changement du programme. Donc, dans l'après-midi de mercredi, nous commencerons à 13h. Le leader parlementaire rappelle le règlement. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, je pense que vous obtiendrez le consentement unanime pour des déclarations pour feu, Monsieur Leonard Shore, cinq minutes à l'opposition officielle, cinq minutes aux députés indépendants et cinq minutes au gouvernement de Sa Majesté. Le leader parlementaire demande le consentement unanime de la Chambre pour permettre aux députés de faire des déclarations de mémoire, à l'honneur du feu le Marvin député Monsieur Marvin Leonard Shore. Oui. Convenu, convenu. Nous commencerons par le député de London North Centre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je, je me lève aujourd'hui pour rendre. Je, me, je voudrais sou souhaiter la bienvenue à, à la femme, à l'épouse du député, du feu le député Mme Shirley Shore. Ses petits enfants, Charles Shore et Sim Shore, sont un arrière-petit-enfant, Noam Shore sa nièce, Sharon Perlmutter, et beaucoup d'amis qui sont là, ses trois fils, David, Raphaël et Efren, et 19 autres petits-enfants. Shalom Aleichem. Souvent, on, on dit que ce sont les personnes avec le plus de grâce qui nous quittent à, à, à cet âge très avancé. C'était un vrai mensch. Les gens comme Marv étaient rafraîchissants, étaient rassurants mais parfois causaient des maux de tête aux députés de la Chambre. Il était député ici à la Chambre dans les années 70. En tant qu'ancien conservateur, il a décidé de se présenter sous les couleurs du Parti libéral. Il a appuyé Stuart Smith pour la direction cela est devenu donc un peu compliqué avec David Peterson, l'autre député libéral de London. Il a donc rejoint les conservateurs. Il a dit qu'en tant que conservateur économique, je ne suis pas aussi à l'aise que je l'aurais souhaité avec le Parti libéral. C'est ce genre de personnage audacieux, c'est-à-dire respect de ses propres principes, se lever pour défendre ses propres principes, c'est ce qui le distingue, ce que le différencie de beaucoup d'autres. Je... Je regardais tout ce qu'il a dit à la Chambre, euh, au Journal des débats. Vous ne connaissez pas forcément une personne en lisant ce qu'il a dit, mais vous avez une bonne idée de la personne. En fait, on voit souvent son intelligence, son humeur et la force de ses croyances. Il croyait que le logement et l'éducation devraient être prioritaires, que la province devrait donner aux aux de la, la responsabilité euh, autant que possible. Il avait une vaste carrière et je ne vais pas pouvoir dire, raconter tout ce qu'il a dit en tant qu'expert comptable. Il était membre du comité des relations publiques de l'Association des experts comptables de la province, élu de l'Association des experts comptables, président du conseil d'éducation de London, membre de la Chambre de commerce de London, conseil de communauté juive. Euh, Club de squash et de tennis euh, direction du, du synagogue et membre de Big et directeur de Big Brothers de London. Comment il a pu trouvé le, trouver le temps pour faire tout cela? Il a voulu contribuer à, à la collectivité, son, son engagement, son dévouement à la collectivité euh, était connu de tous avec l'indulgence de la Chambre. Je, je voudrais le citer personnellement. C'était quelqu'un d'assez comique, finalement. Lorsque, lorsque le président a dit à l'ordre, s'il vous plaît, Marv a dit, je suis payé en fonction de la saison, donc ça me va. Il disait également, ne, ne, ne vous laissez pas gêner par les faits. Je vais peut-être le dire moi-même un jour. Et lorsqu'un député euh, m'a monté constamment, Marv lui a demandé mais qui l'a écrit pour vous et après quelques interjections une réponse il a dit que la personne que l'a personne que écrit le, le, le lise en fait dans un échange avec uh, David Peterson, député de London Centre, qui a parlé de la dette, du déficit et du fardeau fiscal, etc. Il et, et a dit Marvin Shaw est d'accord avec moi, Marvin Shaw est d'accord avec nous. Et d'autres députés de... disent, oui, Marvin est quelqu'un de très agréable. Et en réponse, Marvin a dit, c'est Ce le, le seul aliment, élément du discours avec lequel <rire> je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire, que Marv a dit ici à la chambre, malheureusement, je n'ai plus de temps. Nous sommes rejoints aujourd'hui par l'un de ses très grands amis, Larry Paken. Ils se sont rencontrés à l'université de Western et ils ont vécu ensemble dans les années 50. Ils sont restés si proches pendant si longtemps, même après avoir vie, vécu ensemble. Cela en dit long sur la, la force de cette amitié, une amitié qui a duré 70 ans. Je vous conseille le très bel article écrit par Steve Pacon, Steve qui lui aussi est, est ici aujourd'hui à la Chambre. Je l'ai mis dans le foyer des députés de l'opposition du gouvernement. Cela en dit par beaucoup du dynamisme et du cœur. De, de Marvin Shore. J'espère que les discours d'aujourd'hui puissent refléter l'humour et le dynamisme de M. Shore. C'est une qualité exceptionnelle d'une personne lorsque quelqu'un est l'ami de quelqu'un d'autre devient votre ami. Et cela en dit long sur le caractère, la nature de M. Shore. Je pense que la meilleure façon de comprendre une personne, c'est de penser à ceux qui les aiment le plus. Tout mon discours aurait pu euh, être tiré de l'article de Steve Payken. J'espère que vous le lirez. Le, les, les garçons, les garçons uh, Payken s'appelaient Marv. Tous se disent Marv. C'est cela euh, révélateur de l'impact que Marv, Marvin Shaw a eu sur les gens dans ton entourage. La, la bonne écrire capte la quali, la capte la, la qualité écriture capte la qualité d'une personne et l'excellente écriture capte l'essence d'une personne. En guise de conclusion, je vais vous citer Khalil Gibran. Quand vous souffrez de la tristesse, examinez votre cœur et vous comprendrez d'où viennent les larmes. Donc, mes condoléances à toute la famille et notamment à tous ses petits-enfants et ses arrières petits femmes Merci d'avoir partagé Marv avec nous. Merci votre longue vie avec lui. Merci d'exprimer. Merci d'accepter nos condoléances pour cet homme qui a, très, qui a une vie très longue et riche au nom de tous les députés, Marvin Shore, London North. Je donne la parole au député d'Ottawa Sud. Merci beaucoup, M. le Président. C'était un honneur que de prendre la parole pour rendre hommage à Marvin Leonard Shore, député de London North, de 1975 jusqu'en 1977, un libéral entre septembre 1975 jusqu'en août 1976 août et un progressiste conservateur de août 1976 jusqu'en avril 1977. Que cela soit clair. Il a passé plus de temps en tant que libéral qu'en tant que progressiste conservateur et je tiens à le souligner. C'est vrai, c'est vrai, les gars, assumez. Quand, donc il a, il a rejoint l'autre camp. Marvin était quand même quelqu'un d'assez unique, très courageux. Il n'a n'obtempéré aux, aux injonctions de personne. C'est le père de trois garçons et euh, grand-père de 21 petits-enfants. Il avait beaucoup d'amis. Et un, un très bel hommage d'un ami d'une vie durant de Steve Kagan, se souvenant d'un des députés les, les plus comiques, les plus amusants. Cela m'a aidé à connaître quelqu'un que je n'ai jamais rencontré pendant les campagnes. Et et ouvrait la porte euh, de la maison en disant « Marv Shore, London North », cela crée toute une blague dans la famille Paken. Donc, je suis l'objet de beaucoup de blagues dans ma famille et chez mes amis. Lorsque les, les gens se moquent de toi quand vous n'êtes pas présent, c'est parce que quand vous aime beaucoup et euh, ça, ça chauffe le cœur. Et merci, Steve, de l'avoir raconté dans votre article. Voici une citation de Marvin dans un, le quotidien local après sa victoire à, de, à London North. Je ne veux pas seulement lever la main lorsque quelqu'un me dit de le faire. Je » ne, Je ne suis pas fait comme ça. J'ai lu le journal de débat et il croyait beaucoup à la responsabilité financière et à l'importance de l'éducation. Le journal de débat révèle aussi que Marvin Shaw Aimait beaucoup, aimait beaucoup d'être chahuté. Donc, voici quelques citations du 21 avril 1977. C'est après qu'il a rejoint le camp de Obscur. C'est un débat. En fait, c'est intéressant de, de relire ces débats. Les gens débat était très occupé à l'époque, ils n'avaient pas la même technologie. Il va falloir peut-être brûler ce discours après coup. Vous voulez que tout soit gratuit, il faut le lire pour le, le croire et voici, occupez-vous occupez bien des écoles, ils ont besoin d'un concierge et c'est très canadien, il dit « hey ». De, selon la technologie du jour, il est in, incroyable de voir le nombre d'interjections de, de de Marvin et, et, cela, et que cela apparaît grâce au journal des débats. Heureusement, ça n'apparaît pas aussi souvent maintenant qu'avant. Moi, tout le monde aime aime un chat Il n'est pas difficile, de, il n'est pas facile, pardon, de rejoindre l'autre camp. Les partis politiques sont comme sont, sont comme des familles. Donc, quelqu'un nous quitte, c'est pas toujours très agréable. Mais il a fait deux fois. Il a commencé en tant que conservateur. Ensuite, il a rejoint les libéraux. Ensuite, il est retourné chez les conservateurs. Je pense qu'il faut être fort de, assez fort pour faire cela. Et tout en pouvant continuer, tout en continuant de maintenir de bonnes relations avec les uns et les autres. Cela nous aide beaucoup, je pense, à comprendre le personnage de M. Shore, Même s'il n'est pas pas retourné à la Chambre. Nous sommes contents qu'il ait été libéral pour ce bref temps. Pendant ces deux ans, Martin, Marvin Shaw a laissé sa marque ici à la Chambre, à, à, à son épouse Cecil Shaw, à ses petits-enfants Shalom, Simcha, à toute la famille réunie ici aujourd'hui. C'est un honneur de pouvoir prononcer quelques mots au sujet de quelqu'un qui a laissé sa trace ici à la Chambre, même s'il n'a pas passé et beaucoup de temps ici. Et je vous remercie d'avoir bien, bien voulu le partager avec nous et d'avoir partagé toutes ces belles histoires, toutes ces belles anecdotes. Merci. Député de Guelph. Je prends la parole pour partager quelques mots pour rendre hommage à Marvin Leonard Shore, Marv Shore député de London North, ancien libéral et ancien conservateur et je souhaite la bienvenue à sa famille, ses amis, ses collègues. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Les, les réalisations de Marv étaient impressionnantes. Il a servi ici de 1975 jusqu'en 1977. Son fils David se souvient de Marv comme quelqu'un qui, et je cite, « écoutait tout le monde et n'était d'accord avec personne ». Monsieur le Président, être. Vouloir écouter tout le monde, je pense que c'est une qualité exemplaire pour n'importe quel homme ou femme politique, même si je crois que parfois il faut exprimer son accord, il faut être d'accord avec d'autres parfois aussi, surtout lorsque vous gagnez la réputation en tant que député le plus amusant. Je suis inspiré par l'engagement de Marvin à travailler avec les autres partis. Il a fait. Carrément, puisqu'il a, il a rejoint autre, un autre parti et son dévouement à la, à sa province et à son pays dans la, la les coups et les parades de la vie politique. On a besoin de plus d'humour, plus de rire ici à la chambre. Donc merci à la famille d'avoir partagé, de l'avoir partagé avec nous son service et merci pour son humour aussi. Member for Whitby. Merci Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais mentionner la présence de la, fa de la famille et des amis de Marvin Shore pour entendre ses hommages. À ce cher collègue, l'ancien mari, père, grand-père. Bienvenue à Queen's Park. Euh, euh, Officiellement, on lit que Marvin Shaw a été député de l'Assemblée législative pendant deux ans, de 1975 jusqu'en 1917, mais il était également président du conseil scolaire de London et il était expert comptable avant cela. Et comme beaucoup d'entre nous ici, dans cette chambre, il a participé à de nombreuses organisations communautaires à London, et grâce à cela, cela lui a permis de perfectionner ses compétences, ses valeurs. Euh, pour venir ici à Queen's Park, il était porte-parole des libéraux en matière des finances. Il a également servi à, à de nombreux comités permanents de la Chambre de développement social, comptes publics, budget et prévisions. C'était sans doute le comité le plus difficile, mais il a eu beaucoup de succès et il a fait un travail remarquable dans ce comité. Ce qui me frappe quand je lis toutes les histoires euh, sur M. Lovejoy, c'est son amour pour sa famille, pour son personnel et pour la population de ces circonscriptions a Vraiment ambitionné de maintenir un, un, un bon équilibre dans sa vie, il avait un bon partenariat avec sa femme. Cécile a élevé des enfants bienveillants, forts, généreux. Pour M. Shore, c'était une récompense en soi. Beaucoup vous diront que sa modestie a fait de lui quelqu'un d'assez singulier, assez unique dans la vie politique, l'humilité enracinée dans ses valeurs fondamentales, les valeurs que j'ai évoquées euh, découlant de sa com communautaire, participation communautaire, ces valeurs découlant euh, de, de ses euh, débuts humbles. Certains de ses anciens collègues le décrivent comme étant vraiment l'exemple même du service public. Quelqu'un qui s'occupait profondément de, de, de ses collègues, des gens avec qui il travaillait avec euh, toutes, les, euh, toutes les fibres de son être. Euh, L'ancien député d'Oshawa, Michael Riot, disait, disait la chose suivante de lui. Marvin avait une belle personnalité, une, un beau caractère, une grande intelligence. Et, et c'est ce qu'il faut ici, à, à la Chambre. C'était un, un, vraiment cela, et bien davantage. C'était la personne, Marvin Shore, un homme qui savait ce qui était important et ne croyait pas passer trop de temps à parler de ce qui n'était pas important, dire la vérité directement du cœur, dire la vérité du cœur. Lorsque mes, ma, mes petites filles, Sophie et Annette, qui euh, suivent les débats d'aujourd'hui, quand elles sont à Queen's Park, et cela fait plus de deux ans qu'elles n'ont pas été ici. Nous faisons une petite pause. Elles ont toujours envie d'aller au premier étage pour voir le nom de leur grand-père sur les murs. Mais on regarde tous les autres noms inscrits sur les murs. Du rez-de-chaussée. Et ensemble, on fait une prière pour remercier des personnes comme Marvin Shaw pour leur dévouement, leur persévérance, pour leur service public. Qu'est-ce que c'est un privilège? Qu'est-ce que c'était un privilège pour Marvin Shaw pour montrer cet engagement vis-à-vis -vis de, la, de la population de cette province? Cela nous laisse un. Un, un véritable héritage pour faire de l'Ontario un, un bon endroit pour vivre, pour élever sa famille. Adieu, Marvin Shore. London North n'a jamais eu un aussi grand champion. La province sera pour toujours endettée pour votre service. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille et vos amis. C'est le service public. C'est ce qu'il y a de mieux en matière de service public. Merci. Thank the members for their eloquent tributes. Je remercie les députés pour ces hommages et l'honneur de présenter la famille du feu, le député de London North, Marvin Leonard Shore, qui nous rejoignent ici à la tribune du président, l'épouse, Cecil Shore, ses petits-enfants Shalom Shore et Simcha Shore, son arrière-petit-enfant. Uh, Norm Shaw et beaucoup d'amis aussi. Bienvenue à l'Assemblée législative. également la uh, également à la tribune Mr. du président. Madame Judy Marseille, députée de Hamilton West pendant le 38e Parlement et président de l'Association des anciens députés. Et Monsieur David Warner, président du 30, 35e Parlement. Bienvenue à l'Assemblée législative. Présentation des visiteuses et visiteurs députés de King Je suis ravi aujourd'hui de souhaiter la bienvenue. Des amis de toute la vie, mes, mes voisins de la collective Doug et Martin McCoy, et à côté, mon épouse de 51 ans, que Dieu bénisse son âme, Caroline Lamb. présentation des visiteuses et visiteurs député de Tobacco Collection merci beaucoup monsieur le président je voudrais souhaiter la bienvenue à des étudiants du co collège Humber et, euh, et leurs professeurs bienvenue à l'Assemblée la, législative Passez une journée agréable ici député d'Ottawa Sud, qui a un au règlement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je demande le consentement unanime pour déposer une motion pour le, euh, une réunion du comité permanent de la, de la police, politique publique concernant la, la, le licenciement du docteur Wilfred du, du de l'hôpital William Osler. Le député d'Ottawa de, Sud demande le consentement unanime pour déposer une motion. J'ai entendu des voix contraires.